C'est Winman, content avec vous. On est toujours avec la XS1000 de Vipar Spectra et nos 8 plantes, nos 8 clones 2 Mendocino Animal Cookie, 2 Triple Burger, 1 Wet Panties, 1 GMO Animal Cookie, ça fait 2, ça fait 4, ça fait 6, et 2 phénotypes différents de Gelato Cake. On est avec Vipar Spectra, mais on est aussi avec Vermibec, et oui, l'engrais de verre de terre. 20% de Vermibec avec 80% de terre. Et selon le propriétaire de Vermibec, on peut faire la culture au complet. L'agro au complet. Bon, qu'est-ce qui se passe? On est rendu en 23e journée. De croissance. 23e journée de croissance. Beaucoup d'humidité dans cette tente-là. On est à 91 quand j'ai ouvert la tente. La raison. Ben, j'ai pas fait aller là, mon extracteur d'air. Donc euh, l'humidité reste dans la tente. Les feuilles euh, sont vraiment là euh, dans, le bon, dans le bon angle. Vraiment là. Euh, Horizontale et même un petit peu en diagonale là, vers le haut. Euh, vraiment, regardez ça, c'est vraiment incroyable. Euh, donc, l'humidité, la lumière, euh, mon PPFD là, au centre est quand même très élevé, là. Euh, environ là, 650. Euh, on est à la distance présentement, là. Et ça pousse, ça pousse, hein. je, je vous l'ai dit, j'ai pas de place présentement pour euh, les transférer dans un 5 gallons. Ils sont présentement dans des 2 gallons. Et là, la lumière, là, on est rendu à 12 pouces à peu près. On est rendu à 12 pouces. On va me dire à là. Comme ça. 12 pouces. Donc, euh, on se rapproche de la lumière, on se rapproche. Je vais peut-être même descendre le dimmer. Je vais vérifier avec mon application pour voir là, le PPFD. 650, c'est trop chaud. C'est trop. Euh, pas trop chaud, pardon. Trop de lumière. Et là, on se demande, hein, qu'est-ce qui se passe là, avec Vermibec? Est-ce que ces plantes-là. Euh, ont besoin d'autres nourritures ou Vermibec suffit. Euh, plusieurs personnes sont venues me parler là, sur Instagram. Euh, vous pouvez venir le faire, vous aussi, là. En privé. Direct. Direct message. En DM. En privé. Toujours là, sur Weedman SQDC. On se, on se pose des questions sur euh, l'engrais de verre de terre de Vermibec. Mais écoutez, c'est vraiment là. La grosse qualité. Bon, une plante sur huit. Une plante sur huit va très très mal. <coughs> une plante sur huit va très mal et c'est le wet panties. La wet panties, numéro 5, là. plusieurs feuilles nous disent qu'il lui manque des nutriments. Euh, la wet panties, c'est la plus haute, la plus grande, celle qui pousse le plus. Donc, euh, les feuilles quand même assez de bonne humeur. Euh, écoutez, je ne sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire. Parce que les autres plantes, ici, on a un Mendochino Animal Cookie. Vraiment très bien quand même. Euh, certains manquent, certains manquent. On a peut-être trois, on a cinq feuilles enlevées. Bon, on a quand même plusieurs feuilles là-dedans, là. Donc, 5 feuilles, c'est quand même très bien. On a juste arrosé. On a juste arrosé. Entre 6 et 6,5. On parle ici du pH. Hein, il faut équilibrer le pH de l'eau de notre robinet. Euh, J'utilise le pH down ici. Hein? On prend du pH down. Quelques pincées. Là, mon sac est percé. Là, donc, c'est pour ça que je l'ai mis dans un autre sac Ziploc. Euh, toujours vérifier le pH. On laisse reposer notre eau. Hein? 24 heures et vraiment, là, s'acheter un pH meter de qualité. Euh, si vous êtes, si vous aimez faire pousser euh, du cannabis, tout ce bien vous équipez avec de la bonne équipement. Et puis le pH meter, vraiment ultra important. Ultra important. Si on met le la solution avec nos nutriments, si on met notre eau avec le pH équilibré, les plantes vont mieux euh, se nourrir, plus facilement, plus euh, absorber les nutriments. Donc le mendocino Animal Cookie encore très lourd. Euh, écoutez, euh, j'ai arrosé ces plantes-là là, il y a 6 jours et puis euh, pas plus. Les feuilles boivent beaucoup beaucoup hein, avec 91% d'humidité. Les feuilles doivent boire, boire beaucoup. Cette plante-là ici, elle va très bien. Écoutez, c'est vert pâle, un petit peu de jaune, je sais pas si on le voit à l'écran. Un petit peu de jaune, mais n'oubliez pas que quand les feuilles sont vertes foncées, c'est quand même une indication de trop de nutriments. Il y a aussi l'indication de trop de nutriments quand le bout des feuilles sont brûlés. Mais quand les feuilles sont vertes foncées, il paraît que c'est trop de nutriments. Donc, un autre Mendochino Animal Cookie ici va très bien. Écoutez, un autre en arrière, là. Euh, écoutez, il y a deux feuilles qui sont pas belles, mais toutes les autres sont belles. Euh, Celle-là ici, il y a de la misère un petit peu à pousser. Il est sur la fan. Le gelato cake, ça c'est un autre gelato cake. Oh my god, je pense qu'il y a des trips. Oh my god, j'espère que c'est pas des. Ah oh oui, c'est des trips, c'est des trips. My god. Ok, gang, non, sérieusement. Euh... Le wet panties, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je le continue? Est-ce que je vais tricher et mettre des nutriments synthétiques? Euh, je le laisse aller. Je le laisse aller. Euh, on se croise les doigts, qu'il s'en sortent. Quand même encore des repousses. Il y a de l'eau dans la terre, les amis. Là, Je vous le dis. Vu que je pas fait aller l'extracteur d'air, il y a beaucoup d'humidité. Beaucoup d'humidité, là. Dans cette tente-ci, ça a descendu à 70. Ça va vite, hein? Mais euh, quand même surpris là, de Vermibeck. Un euh, sur 8 va très mal. La raison pourquoi je ne mettrai pas de nutriments synthétiques au Wet Panties pour l'aider un peu. Il ben, y a deux raisons. Un, je vais quand même continuer à jouer le jeu du propriétaire de Vermibeck. Et euh, on va essayer de se rendre jusqu'à la fin. Euh, je communique avec le propriétaire de Vermibec. Et puis on va rajouter un produit en début de floraison. Donc, je ne vous en dis pas plus. On va se rendre jusque-là en premier. Faut que j'étire. Faut que j'étire le temps. J'ai pas de place pour ces plantes-là présentement. Et le wet panties, présentement. Je connais pas son goût, mais j'ai une plante en floraison de Wet Panties numéro 5. Je pense pas que c'est mon style. Donc, si un malheur arriverait avec le Wet Panties numéro 5, si la plante. Euh... Là, j'ai une avec mon français. Si la plante mourrait, hein? ça ne serait pas à la fin du monde. Mais il y a quand même des repousses. Euh, la plante, c'est la plus haute quand même. Il lui manque des nutriments. Donc. Euh... Quand même une grosse euh, qui va bien, qui va bien. Euh, Je suis obligé de. Je de, de, me répète. On arrête ça comme ça jusqu'à jusqu présent. Jusqu'à présent. Je ne me suis pas répété. <rire> Alright, gang. Merci à Vermibec. Merci à Vermibec. En gréveur de, de terre. À côté d'Oka, donc si vous faites un tour à Oka, là, c'est à Saint-Placide. Euh, vous allez pouvoir économiser sur les frais de transport. Donc, euh, allez voir ça Vermibec à Saint-Placide. Ils ont un site internet. Jusqu'à présent, j'ai toujours mis l'eau à 6,6.5. De toute façon, ma tente, euh, regardez là, quand que euh, ma tente est fermée, je ne pars pas l'extracteur le, d'air. Et puis, euh, ça va bien. Ça va bien quand même. Alright, gang. On va essayer de se revoir un petit peu plus rapidement. Un pouce. Un commentaire. Merci à tout le monde là, qui regarde les vidéos de Winman. À la prochaine.